Dans ton tête, je vois qui me trouve encore pire. T'es à moi comme bébé, ou dis même un clochard. Mais malgré tout ça, là, où l'eau de dans mon bras. Sans moi les mouquages, encore moins qu'aimer. Si me fouille dans ton tête, je vois qui me trouve encore pire. Tu vois comment il est la réunion, c'est du Il fait longtemps que ma qu'on fait un petit tuto encore une petite vidéo voilà vous avez été nombreux à vouloir ce petit tuto à vouloir d'autres tutos d'ailleurs donc spécialement Morgane parce que je fais des petits des petits sondages sur mon instagram d'ailleurs si t'es pas abonné sur mon instagram je t'invite à t'abonner à mon instagram également parce que je fais des souvent des sondages en story pour savoir quel tuto vous voulez avoir pour une prochaine vidéo donc voilà donc vous avez été nombreux du coup à me dire bah ben. Quand est-ce que tu reprends les tutos, quand est-ce que tu refais les vidéos, etc. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps pour refaire des vidéos parce que euh, je voulais un renouveau sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire euh, ce que vous voulez voir euh, sur ma chaîne Genre les unboxing Peut-être des petits concerts, des directs, euh, je sais pas Donc mettez en commentaire ce qui vous vient par la tête donc, Nous dans ce tuto Donc euh, Morgane, de Morgane, la musique Morgane C'est Gala Mucat, Et ben on a 5 accords Donc euh, ben, ça il changera pas hein, Comme d'habitude Et d'ailleurs si t'es pas abonné à ma chaîne Je t'invite à t'abonner à ma chaîne Et d'activer la petite cloche Pour les prochaines notifications, pour les prochaines vidéos Et puis Tu le sais hein. Comme d'habitude, on commence après l'intro. On voit les accords ensemble. Le La. Le Sol. Le Fa. et le mi et le ré mineur la prise de la main droite donc euh, c'est bas au bas au bas je connais ça aussi hein. bas au bas au bas bas au bas au bas bas au bas au bas, bas, au bas, au bas. Avec une petite prononciation sur le déni petit bas Bas oba ba, bas au bas, bas au bas oba bas Bas ba, oba bas bas Bas ba, oba, bas au bas Bas bas bas, bas Arrive là, en train de déchir à nous Les vrais que pour foutre la merde Tout le temps c'est moins loter Même dans fond, la cuisine Dans le salon mettre cuisinière Allez pas trop, dis pas tout Que mes pas trop fait rien un ou à Mais quand il voit mon bonnet Ça y fait mon ton chalet On l'a dit, moi n'a pas rien bouffé il plaît de si C'est ton manière Sans Sentis-moi les moucades Comme moi merde. Si me fouille dans ton tête ah ouais, qui m'y trouve encore pire à moi comme bébé, Ou dis-moi mec, clôt ça Mais malgré tout ça là Où l'eau d'elle arrête dans mon bras Bah oh oba. Donc alors la chanson commence sur le euh, la Le la mineur Donc la chanson commence sur le la mineur Donc dans cette ah. Dans cette chanson on a cinq accords Le la le son, le son, le son, le ni, le mineur Le sol, le fa, le mi, Donc euh, Déjà il y a le, le début Donc l'intro, donc l'instrumental Donc il fait La mineur ça reste une boucle, ça fait La mineur La mineur Sol, Fa enchaîné Ré mineur pour finir sur le La mineur donc petite boucle La mineur, Sol Fa Ré mineur Mi La mineur Sol, Fa Mineure, mi n'aurait pas là en train de à nous. Ok, donc euh, euh, la musique d'instrumental que ce soit au début et au milieu, c'est la petite boucle la mineur, sol, fa, ré mineur et le mi majeur. Voilà les petites boucles de l'instrument. Ensuite, quand euh, on commence le couplet, n'aurait no, pas arrive là, en train de déchirer à nous. Ce sera les mêmes boucles, sauf au lieu de faire le sol, on fait le fa direct. Donc, n'aurait no, pas arrive là, la mineur, en train de déchirer à nous. Fa, les que pour foutre la merde. Ré mineur, tout le temps c'est lotté Pour finir sur le mi. Donc voilà la boucle du couplet. La, fa, ré, mi. La, fa, ré, mi. Pour finir sur le la. Parce que là, il s'envoie le refrain. Donc le couplet finit sur le la. J'ai mal les moukans. Fa, ré, mi, dame comme bébé, ou dis même que l'eau ça. Mais malgré tout ça là, pour l'a dans mon bras. Ok Donc voilà, c'est que des boucles, mais il reste sur les mêmes accords. Le sol, il disparaît dans le couplet et euh, dans le refrain. Sinon, le sol n'est que dans les instruments. C'est un... ta ta Donc là, il est là, le sol est dans les instruments, au début et au milieu. Sinon, les accords, euh, il reste quatre accords du coup. Il reste le La mineur, le Fa dans l'ordre. Hein. Le La mineur, le Fa, le Ré mineur, le Mi majeur. Et pour finir sur le La mineur. Donc, c'est quatre accords. Donc, le couplet commence sur le La pour finir sur le La. Et le refrain commence sur le Fa J'en dis mal les moukades Encore moi qu'un merde Si mi fouille dans ton tête La voix qui mi trouve encore pire Donc J'en dis mal les moukades Encore moi qu'un merde Si mi fouille dans ton tête La voix qui mi trouve encore pire Traite à moi comme bébé Ou dis même un cloçard Mais malgré tout ça là Outloader l'arrête dans mon bras voilà le, le refrain. Ok Donc, euh, euh, voilà, nous allons envoyer un, un petit coup ensemble, hein, comme d'habitude. On va faire un petit coup euh, en, ensemble, et puis, euh, et puis voilà quoi. <rire> Oublie pas de mettre un petit pouce bleu, c'est la récompense de ma vidéo. <rire> et il fait toujours plaisir. Ok, allez, c'est parti À nous. Les vrais que pour foutre la mienne tout le temps c'est moins noté Même dans fond, la cuisine, dans le salon même dans la cuisinière Allez pas trop dit pas tout que mes gains pas fait rien Allez petit pas d'un que ma fille laisse à, à Mais quand il voit mon bonheur, ça y fait mon ton chalet Il m'a dit n'a pas rien bouffé si mois, tu fais mal C'est ton manière causée sortie mal les moukades Encore moins qu'un merde Si me fouille dans ton tête T'as moi qui me trouve encore pire T'as moi comme bébé, Ou tu m'aimais ça Mais malgré tout ça là Pour l'odeur l'arrête dans mon bras Sortie-moi les moukades Encore moins qu'un merde Si me trouve dans ton tête un moi qui me trouve encore pire. T'as moins comme bébé. Ou dis même clocha. Mais malgré tout ça, là, au claude elle arrête' de mon roi. Doubois Donc voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mets un petit pouce bleu, c'est ma récompense. Et il fait plaisir. Et puis ça m'aide à avancer. Et puis si t'as des idées de vidéos, n'oublie pas de les mettre en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé aussi de cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et Facebook. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Doubois